Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder l'anatomie du canal thoracique. Pour cela nous allons adopter le plan suivant. Tout d'abord, l'introduction, l'anatomie descriptive, les rapports et les branches collatérales, puis les variations et quelques applications cliniques. Le canal thoracique est le collecteur lymphatique principal de l'organisme. Il draine la totalité de la lymphe de l'étage sous-diaphragmatique et la lymphe de la moitié gauche de l'étage sub-diaphragmatique. Le canal thoracique naît de la réunion des deux troncs collecteurs lymphatiques lombaires et du tronc intestinal. Le niveau d'origine est variable tantôt elle est haute, intrathoracique, juste en avant de T11 ou T12. Et tantôt l'origine est basse, intra-abdominale, juste en avant de L1 ou L2, dans ce cas, l'origine est souvent dilatée en un renflement de morphologie variable. Parfois ampulaire, c'est la citerne de Shield. segment thoracique, le canal thoracique monte presque verticalement dans le médiastin postérieur, avec une direction globale un peu oblique en haut à gauche, surtout en regard de T4, T5. Et dans son segment cervical, après avoir franchi l'orifice supérieur du thorax, il décrit une courbe concave en bas, en avant et à gauche. Il s'abouche dans le confluent jugulo sous clavier gauche ou dans l'un des deux vaisseaux qui le constituent. Pour sa situation, le segment abdominal est profond, prévertébral et rétroaortique. Le segment thoracique est situé très en arrière dans le médiastin postérieur. et le segment cervical est situé dans la partie basse et interne du triangle homoclaviculaire gauche. Pour sa configuration externe, le canal thoracique se présente comme un long conduit, gris blanchâtre, ayant grossièrement la consistance d'une veine. Sa configuration interne est formée de valvules, peu nombreuses, qui s'opposent au reflux de la lymphe et du chyle. Il mesure 30 cm de longueur et son calibre est inconstant de 2 à 3 mm en son milieu. Il est dilaté en regard de la citerne de Schill et l'ampoule du canal thoracique. En ce qui concerne les rapports du segment abdominal qui est inconstant, il est prévertébral et rétroaortique. Au niveau de la traversée diaphragmatique, le canal thoracique est situé en arrière du bord droit de l'aorte dans le hiatus aortique du diaphragme dont il partage les rapports. Au niveau du segment thoracique, il est subdivisé en trois portions, la portion sous-aortique, inter-aortique et sus-aortique. Dans le segment sous-aortique, le canal thoracique est en rapport en arrière avec les artères intercostales postérieures droites. Les veines émiasigose gagnant la veine asigose, colonne vertébrale, de T12 à T5, tapissée par le grand ligament longitudinal ventral. En avant avec, l'aorte et l'ésophage. Latéralement, la veine asigose à droite recevant les veines intercostales postérieures droites. et l'aorte thoracique descendante à gauche qui donne les artères intercostales postérieures. Dans le segment interasigos aortique, il rentre en rapport avec en arrière la quatrième vertèbre dorsale, en avant avec l'ésophage et l'artère bronchique droite. et latéralement avec la crosse de la veine asigose et la crosse aortique. Dans le segment susasigo-aortique, le canal thoracique est en rapport en arrière avec la deuxième et troisième vertèbre thoracique. En avant et à gauche avec l'artère sous clavier gauche et à droite avec l'ésophage la trachée et le nerf laryngé récurrent gauche. Dans l'orifice supérieur du thorax, le canal thoracique le franchit limité par, en arrière la deuxième vertèbre thoracique, en avant par, l'incisure jugulaire du sternum. et latéralement par la première côte. Il occupe une situation très postérieure et paramédiane gauche en rapport avec, en avant, à droite avec l'ésophage, et à gauche avec l'artère sous-clavière, et la trachée et les plans vasculonerveux pré trachéo plus antérieurs. Latéralement avec le dôme pleural gauche, avec en arrière la fossette suérétropleurale et en avant avec la partie inférieure du triangle homoclaviculaire. Le segment cervical, dans la base gauche du cou, le conduit thoracique s'incurve en formant une crosse située au niveau de la septième vertèbre cervicale au-dessus de la coupole pleurale gauche et à 3 ou 4 cm au-dessus de la clavicule. L'arc du conduit thoracique répond en avant à l'artère carotide commune gauche, La veine jugulaire interne gauche et au nerf vague gauche. En arrière à l'artère et la veine vertébrale gauche. Au tronc sympathique gauche et au ganglion cervicothoracique gauche. Il répond latéralement au nerf phrénique gauche. Au tronc tyrocervical gauche et au muscle scalène antérieur gauche. Médialement, il répond à l'ésophage et aux muscles longs du cou. Le canal thoracique reçoit de nombreux lymphatiques collatéraux, les lymphatiques phréniques, thoraciques, et cervicaux qui sont formés par le tronc jugulaire qui draine la moitié gauche de la tête et du cou, le tronc sous-clavier drainant le membre supérieur gauche et le tronc bronchomédiastinal drainant le cœur, le poumon et la moitié gauche de la paroi thoracique. Au total, le canal thoracique draine les trois quarts de la lymphe de l'organisme, totalité de l'étage sous-diaphragmatique et la moitié gauche de l'étage sus-diaphragmatique. Les voies de suppléance sont de deux types, les voies lymphatiques accessoires, qui prennent leur importance lors des destructions du canal thoracique. Elles sont formées par les voies paraésophagiennes, gagnant les nœuds lymphatiques broncopulmonaires gauche, puis le confluent jugulo sous-clavier gauche. Les voies transdiaphragmatiques, les voies paracaves, et la voie para-ombilicale. Elles existent dans 50% des cas, pouvant s'établir à différents niveaux, veines lombaires, rénales, mésentériques, asigos et veines cave inférieures. L'origine du canal thoracique peut être, haut thoracique ou basse abdominale et la citerne de Schill étant inconstante. Au cours de son trajet, on peut avoir un canal inversé, double ou canaux multiples surtout dans la partie inférieure ou moyenne du trajet. La terminaison en se fait en crosse multiple, notamment bilatérale ou une crosse à droite. Étant donné la minceur de sa paroi et son aspect quasiment incolore, le conduit thoracique peut être difficile à reconnaître. Il est donc vulnérable et susceptible d'être lésé par inadvertance lors de certaines investigations ou manœuvres chirurgicales dans le médiastin postérieur. Une déchirure survenant lors d'un accident ou d'une intervention sur le poumon permet à la lymphe de s'échapper dans la cavité thoracique à raison de 75 à 200 ml par heure. La lymphe peut aussi pénétrer dans la cavité pleurale et engendrer un chylothorax. Le liquide répandu peut être extrait à l'aide d'une canule ou par thoracosynthèse, mais dans certains cas il s'avère nécessaire de ligaturer le conduit thoracique. La lymphe rejoint alors la circulation veineuse par l'intermédiaire de collecteurs qui aboutissent dans le conduit thoracique au-dessus de la ligature. L'étude anatomique du canal thoracique est importante du fait de la multiplicité des variations anatomiques et la fréquence de sa pathologie.